Pourquoi on fait des paris comme ça aussi Bienvenue sur la première vidéo YouTube. Euh, je me présente, c'est ce Geek avec un zéro pour faire un côté gamer. Euh, pour cette première vidéo, j'ai décidé de faire une vidéo réaction. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les vidéos réaction, c'est simple. Je réagis sur une vidéo et vous regardez euh, la même chose que moi. Sauf que vous voyez ma gueule en train de réagir à gueuler de gauche à droite. Voilà. Et donc, la, la première vidéo euh, que je vais réagir vient d'un ami. Euh, il s'appelle Tarkos euh, Réaction, euh, sur Twitter il s'appelle le Roi des Puceaux, mais voilà, c'est tout ce que je sais d'informations, et euh, le titre de la vidéo il est en train de réagir pour euh, Captain America Civil War, euh, là où il y a un trailer assez spécial parce qu'il a son personnage préféré de tous les temps qui est dans le film, voilà, donc euh, c'est parti pour réagir. Voilà. Intro claqué au sol, quand même, je vais pas vous mentir, je sais que je t'aime bien, Darkos, mais ton intro est claqué. Eh bien, c'est tout le monde, bienvenue sur la chaîne aujourd'hui, on se retrouve pour le thriller 2 de Captain America Silver, donc on lance tout de suite, direct, c'est parti. Ok, cool ta vie, mec. Ok. On as many people as we can. Oh, ça, on avait vu dans le monde. Ouais, raconte pas ta vie, je m'en fous, Man, stop play, Putain il lâche le spoil tout de suite quoi. Ok ça c'est euh, New York. New York. La de New York. Ok. Oh, ça peut être n'importe quel contrée. Oh, hein. Soldat. il est en con hein. Ok, that's enough. Captain... il joue il à qui se... est sur le trailer ou quoi Ouais, bah, c'est juste Harry Roman, quoi. comme toi hein. Je suis désolé, Tony. Si je vois une situation pointée south, le sud, je ne peux pas l'ignorer. parfois, je veux perfect. Je sais que nous ne perfect. Oh là là, Putain, il a vu deux, trois fois le quarter, il est déjà en C'est Ouais, bah il combat, hein. c'est. C'est souvent ça, hein. il faut faire du buzz donc il combat contre les deux meilleures euh, célébrités qu'il y a dans le film, donc. Euh... Wow, super Ant-Man Il a rien servi, hein! À part juste montrer qu'il a. qu'il peut réduire et agrandir, c'est tout, hein! Il a fait la même chose pour le cerveau d'Arcos, apparemment! Hein. All right, I've run out of patience. On the roof! man! Let's no man! Let's man! Let's go, man! We're damn, dude! D'accord, hein, c'est d'aime, euh, dude, euh, pour lui, hein. Oh, eh, magnifique ce thriller, magnifique, magnifique, oh magnifique, magnifique. Eh, validé, validé, on se retrouvera pas une nouvelle vidéo, j'en peux plus. Ouais, bah, on retrouvera pas de nos avec lui, et ça, se voit. Hein. il a supprimé sa chaîne, hein, à part euh, Darkoos, nos réactions, mais voilà, quoi. Bon, bah, je fais un petit retour, rincé. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de te dire, euh, Darkus. Et bah, maintenant, je vais publier la vidéo, hein, euh... J'espère pas avoir de procès avec Disney pour avoir publié un truc de Captain America, mais bon. En même temps, ils sont en train de contrôler le monde. Je pense pas qu'ils vont contrôler YouTube. <truits> <truits> mm Franchement si la vidéo arrive en tendance c'est une bonne vidéo de merde ça c'est moi qui vous le dis